Bonjour à toi et bienvenue pour cette méditation que je te propose avec grand plaisir. Je m'appelle Pascal, Pascal Béga, j'enseigne le Reiki et la méditation et j'ai aussi la grande chance d'avoir vécu en forêt amazonienne où j'ai reçu des enseignements chamaniques précieux que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui. Je vais t'inviter si tu arrives ici pour la première fois à t'abonner, à mettre un petit truc euh, sur la cloche et si tu le souhaites pour recevoir en avant première mes meilleurs conseils et informations je t'invite à t'abonner à la newsletter tu trouveras un lien juste en dessous de cette vidéo si jamais tu n'as pas l'habitude de méditer je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller voir cette vidéo là où je t'explique comment méditer facilement en deux temps trois mouvements sinon on va démarrer par dix grandes respirations inspire par le nez expire par la bouche pour pouvoir équilibrer les énergies euh, Ciel et terre, les énergies masculines et féminines. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire par le nez, Expire par la bouche, inspire, expire, inspire, expire. Inspire. Expire. Et vous laissez votre respiration se poser naturellement, sans plus rien forcer. Juste observez comment vos côtes se soulèvent et s'abaissent naturellement, sans que vous n'ayez rien à faire. Vous êtes simplement vivant ou vivante. Juste observez ça. Et vous allez imaginer maintenant que vous êtes un tout petit bourgeon au bout d'une grande branche d'arbre. Vous êtes tout recroquevillé sur vous, tout fermé, parce que l'hiver vient de se finir et vous vous êtes protégé. Vous êtes tout à l'intérieur de vous-même. Observez combien... Vous êtes confortable là dans cet intérieur, combien vous êtes connecté à vous-même et combien ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'extérieur, vous êtes protégé. Simplement relié à cette branche d'arbre au bout de laquelle vous êtes et à l'arbre de cette branche d'arbre. Juste prendre conscience de cette reliance. Vous êtes aussi relié à toutes les autres branches de l'arbre et à tous les bourgeons au bout de chacune des branches de cet arbre. Vous êtes relié aux racines de cet arbre. Et par les racines de cet arbre, vous êtes relié aux racines des autres arbres. Juste prendre conscience de la reliance. Et là, vous entendez comme un bruissement qui vient des autres arbres par l'intermédiaire des racines, comme un joli chant très léger, quelque chose de très harmonieux, de très magnifique, doux, évident, quelque chose qui vous relie, vous, le bourgeon, à tous les autres bourgeons, aux racines et aux racines des autres arbres. Quelque chose qui vient du plus profond de la terre, comme si la terre commençait à chanter à vos oreilles. Écoutez ce chant magnifique. Comment il est ce chant Écoutez l'harmonie qui s'en dégage et vous pouvez vous glisser dans cette harmonie. Ressentez combien cette musique ce chant vibre à l'intérieur de vous, petit bourgeon. Combien c'est la musique la plus juste et la plus harmonieuse qui puisse exister. Et sentez combien ça vous donne envie de commencer à bouger, presque de. Vous levez pour danser. Et puis là, vous commencez à sentir le soleil tout doux, ce soleil du printemps qui commence à caresser légèrement votre extérieur de bourgeon. Juste prendre conscience de, cette, de ce très doux soleil qui vient vous caresser, vous avez toujours cette musique qui vient du fond de la terre, qui arrive, et vous avez cette sensation de chaleur douce qui passe au travers de vous, de votre protection de bourgeon. Et là, vous commencez à sentir quelque chose dans vos pieds, quelque chose qui vous rattache aux branches, la sève de l'arbre qui commence à se mettre en mouvement, la sève de printemps, la force douce du printemps qui commence là à vous aider à vous mettre en mouvement à vous donner encore plus envie de danser dans ce soleil doux de printemps. Et vous pouvez commencer à entrouvrir une de vos feuilles, comme si vous ouvriez une fenêtre sur l'extérieur, tout doucement, tranquillement. Vous pouvez faire ça doucement, rien ne presse. Juste laisser à peine la lumière entrer en vous. Et vous pouvez continuer à profiter de cette force qui vient par l'intermédiaire de la sève, qui vous met dans ce mouvement, dans cette fluidité, dans cet accord majeur avec Dame Nature. Et vous pouvez ouvrir encore un petit peu plus vos feuilles. Tout doucement, délicatement et là vous petits bourgeons pouvez commencer à entrevoir ce qui se passe à l'extérieur et vous pouvez commencer à entendre aussi le chant des oiseaux qui commencent à se réveiller eux aussi le chant mélodieux des oiseaux qui commencent à préparer leur nid. Et ce chant vous plaît. Il est juste l'exact chant qu'il vous faut entendre dans vos oreilles de bourgeon. Laissez-vous bercer par ce chant. Accordez vos mouvements, au chants et sentez comment la brise douce du printemps, la brise, la brise tiède du printemps commence à venir vous caresser elle aussi, vous sentez la douceur du soleil et de la brise. Vous sentez la puissance de la sève qui monte jusqu'à vous, cette énergie de la terre. Vous sentez la puissance de votre mouvement et sa fluidité. Et vous entendez ce chant mélodieux des oiseaux qui fêtent le printemps. Et là, vous pouvez encore ouvrir vos feuilles un peu plus, voir les déployer, commencer à les déployer et sentir l'odeur qui monte, une odeur de forêt après la pluie, une odeur d'humus, une odeur nourrissante. Une odeur qui vous donne encore plus de force pour ouvrir, pour vous ouvrir à l'extérieur. Et là, vous sentez que vous pouvez simplement laisser déployer vos feuilles sans rien forcer. Elles se déploient toutes seules. Elles sont attirées par cette Douceur du soleil. Elles sont nourries par la force de la sève de la terre. Elles sont enchantées par les chants des oiseaux. Laissez-vous déployer. Laissez faire ce mouvement ce mouvement de l'univers qui vous permet d'être à votre place et de pouvoir vous déployer pleinement. Sentez encore cette odeur de forêt mouillée juste après la pluie. prenez conscience qu'elle vous nourrit par l'intérieur et laissez vos feuilles se déployer complètement observez combien elles sont magnifiques observez leur couleur verte leur couleur verte et subtile délicate, apaisante, juste. Observez la dentelle qui borde vos feuilles. L'exacte magnificence de cette dentelle qui vous embellit encore. Si simple et si sophistiqué. Observez combien vos feuilles peuvent capter cette lumière du soleil en douceur pour pouvoir tranquillement la renvoyer et la faire partager. Observez le velouté de vos feuilles la douceur qui émane de vous, en même temps que cette force qui vous relie à l'arbre et qui vous nourrit. Laissez-vous bercer dans la brise du printemps qui vient de commencer à se mettre en place. Laissez-vous bercer tranquillement, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous laisser aller dans le mouvement de l'univers, il est juste. Il n'y a rien à faire qu'à laisser aller et profiter.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 Inspire par le nez, expire par la bouche. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. Posez vos mains devant les yeux, ouvrir les yeux derrière les mains et descendre tranquillement les mains devant vous. Voilà, j'espère que cette méditation t'aura fait du bien, t'aura plu. Euh, si tu le souhaites, je t'invite à regarder sur le site de Plume de Forêt. Il y a régulièrement des méditations guidées en ligne. Je te mets aussi le lien sous cette vidéo. Et sinon, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao